Je m'appelle Jeanne Petri Feti pour les francophones Moi voilà. c'est Et moi c'est Vialine. Euh, salut Paul, j'habite à Lyon, euh, je suis en thèse à Sciences Po Lyon Je sais pas, j'ai rien à dire quoi, c'est une personne qui a l'air très charmante Qui ça Vous êtes habillé euh, comme tout le monde, si ce n'est que vous portez un poids, voilà Ouais, c'est une jeune fille qui a l'air très gentille. C'est une magnifique jeune fille, très apprêtée, très souriante. Voilà, c'est tout ce que je vois. Elle a l'air charmante. Ouais, je pense que c'est une fille comme les autres. Son beau bon regard, putain. Ouais, moi, je vois une, moi, je vois une jeune fille, Je ne vois rien d'autre. Très jolie, et puis ça me choque pas du tout. Elle est souriante, agréable à regarder. <rire> Je pense que c'est un combat complètement erroné euh, et ridicule. Bon, bah, non, je suis pas d'accord. J'ai pas vraiment d'avis. Je trouve ça ridicule, je suis pas du tout d'accord. Bah, je me dis qu'il euh, se voile la face. Je, les pas. je trouve que c'est n'importe quoi sa phrase et que tout le monde peut s'habiller comme il veut. Quoi. Et il n'y a absolument pas à se focaliser sur des choses aussi personnelles et qui ne sont pas du tout une atteinte à notre liberté ni à notre laïcité. Je pense que si on a envie de se promener en petite culotte dans la rue, on peut le faire. Si on a envie de s'habiller avec un sac à patates, on peut le faire. Et moi, ça me dérange pas du tout. Quoi. Si on a envie de porter le voile, on porte le voile à partir du moment où euh... c'est pas un voile intégral. On est censé être dans un pays libre, démocratique, blablabla. Donc, je suis pour que tout le monde puisse faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Le voile relève de la suite veut, comme je disais. Chacun fait ce qu'il veut, tant que ça respecte <rire> l'autre. Enfin, les gens ils font ce qu'ils veulent tant que ça reste dans la limite du raisonnable on peut voir euh, en quelque sorte le visage ou que les yeux soient visibles pour qu'on puisse voir si les gens sourient ou pas je trouve que c'est essentiel. Pour moi ça ne dérange pas de mettre un beau tissu sur la tête, un bonnet, euh, n'importe quoi, des moon boots, c'est pareil. Enfin voilà c'est leur religion, c'est leur respect. Pour moi il n'y a aucun problème là-dessus, je trouve ça même pas correct ce qu'ils disent. À partir du moment où et, euh, on, voit là, on voit le visage de la personne, ça ne va pas me choquer plus que ça. Après, euh, vous choisissez de porter un poil, moi je peux porter un bonnet, euh, <rire> pour moi, c'est enfin, la même chose. Ne changez rien, si vous êtes bien avec votre truc sur la tête, euh, elle ne me dérange absolument pas. Euh, ne changez rien, soyez vous-même de vivre votre foi comme vous l'entendez. question Non, c'est votre choix. Euh, je suppose que si vous portez un voile, c'est parce que c'est important pour mmh. vous. Pourquoi mettre un voile, par exemple, quand il fait chaud, en été et tout J'ai rien de spécial à dire parce que je connais bien cette communauté que je m'y sens sœur. Combien de temps ça prend à mettre <rire> Ça demande du boulot, non euh, La seule question que j'ai, c'est celle qui se cache au visage. Je ne comprends pas pourquoi. Après, voilà, je respecte. Juste, je ne comprends pas. Moi, je trouve que c'est bon. Le visage des Pourquoi mettre le voile. Genre <rire> on voit que les yeux, je comprends, pas, je... Enfin, je comprends pas. Jamais, jamais je ne pourrais euh, me dire qu'il n'y a pas de, de fraternité là-dedans, qu'il y a une quelconque agressivité, agression. Non, au contraire, je n'ai rencontré que des, que des sourires et que des, des générosités. une question, pourquoi Qu'est-ce qui vous motive